Si tu vois, cette vidéo, c'est que nous t'avons choisi comme nouvel agent secret. Donc, rien dire à ses amis. Ta mission, si tu l'acceptes, sera de sauver le pays d'un péril atroce. Nous avons capté différents messages ennemis qui n'ont pas encore été déchiffrés. Tous nos experts ont essayé, aucun n'a réussi. Il s'agit certainement de suite logique. Je te rappelle qu'une suite logique, c'est par exemple rouge, rouge, vert, rouge, rouge. La suite sera vert, rouge, rouge, vert rouge, rouge, vert. Évidemment, nos ennemis n'ont pas des suites logiques aussi faciles. Le sort du pays repose entre tes mains. sauve nous Je t'envoie la première suite logique. Bien, félicitations. J'espère que ce n'était cependant pas un coup de chance. Je t'envoie immédiatement le deuxième message à décoder. Ah, le deuxième message est décodé. Je t'applaudis donc presque, puisqu'il en reste encore trois autres. Je t'envoie. Qu'est-ce qui se passe avec ma voix Je je t'envoie. Je t'envoie. A a e i o u u u. Bon, c'est pas, pas grave, pas grave. Donc je t'envoie le troisième message. 1, 1, 2, 1, 2, 1. Ah, tu es là, pardon. Euh, bon, fais pas attention à ma voix. Hein. Alors, attention maintenant, tu vas faire le quatrième message. Envoyez. <coughs> <coughs> oh, pardon, tu es là. Euh, donc voilà. Donc, dernier message à décoder. Attention, ce dernier message semble être le plus compliqué. D'après nos spécialistes, il y a un petit piège. Fais donc attention. Ne va pas trop vite. Tous nos espoirs reposent sur toi. J'en vois. Bravo, tu as réussi. Le pays t'en est très reconnaissant. J'ai donc décidé de t'applaudir vraiment. Fais attention. Le pays aura encore sûrement besoin de tes talents. Reste donc joignable. Garde ton cerveau en effervescence. Et surtout, garde le sourire. Là-dessus, je te dis à la prochaine. Bon, on me remets ma voix normale, je vais au sous-sol.